Daniel Boussira, bonjour. Vous êtes directeur général de la franchise Carrément Fleur, la troisième enseigne de fleuristes de France. Bonjour. Quel est le bilan de l'activité de votre réseau Carrément Fleur pour l'année 2020 Écoutez, euh, forcément avec la situation euh, sanitaire, il est plutôt contrasté, mais il y a des points qui nous permettent euh, d'espérer, euh, on va dire de belles choses, parce que euh, certes l'activité euh, du réseau global sur l'année a été en baisse de 6% au global, mais avec euh, euh, trois mois de fermeture finalement. Euh, alors qu'au début, euh, au mois de mars, quand on a été confiné d'un coup, euh, un peu sans prévenir, euh, et on était parti pour un mois, puis pour deux mois, on s'est dit comment on va se, se relever de, de ça. Et finalement, passé la sidération, ben, on s'est organisé, on a fait différentes choses qu'on pourra euh, évoquer au, au, au niveau du réseau. Et puis on s'est rendu compte que dès la réouverture euh, à mi-mai, l'activité euh, a repris. Je ne vais pas dire comme si de rien n'était, parce que forcément, on avait mis en place différentes choses au niveau des gestes barrières, au niveau de la réception de la clientèle, mais la clientèle était présente au rendez-vous et plus que ce qu'on attendait puisqu'on a fait des très belles performances à la reprise jusqu'à jusqu la rentrée. Où on a continué à bien fonctionner. Et le deuxième confinement du mois de novembre, ben on s'est un peu mieux organisé, puisqu'on a plus communiqué sur tout ce qui était à euh, vente sur le site Click and Collect. Et forcément, on n'a pas rattrapé un mois de fermeture, mais on a euh, limité la casse si j'ose dire. C'est pour ça que je vous dis c'est contrasté dans la mesure où euh, forcément le, le, le chiffre d'affaires est en euh, légère baisse. Euh, mais malgré tout, on se rend compte que c'est un, un domaine d'activité, euh, comme on dit, qui est résilient, puisque dès qu'on rouvre, euh, on fonctionne tout à fait correctement. Il euh, n'y a, a même pas de phase de, comment dire, de, phase de pause. De, le fait de relancer l'activité, ça repart aussitôt. Donc, dans ce sens-là, c'est assez rassurant, surtout. C'est ce qui nous avait rassuré à la sortie du premier confinement. Et quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos franchisés dans ce contexte alors, sur le premier confinement, on a beaucoup accompagné, on a fait du suivi mail téléphonique par visio, même si c'est des choses dont on parlait depuis longtemps, de faire des réunions par visio, bah ben là, par la force des choses, on s'y est mis et ça fonctionnait plutôt bien. Donc, on a fait plusieurs fois des réunions en visioconférence pour commenter un peu les différentes mesures du gouvernement. Et puis, on a eu des entretiens individuels, des rappels avec des différents franchisés pour en faire un suivi des aides qu'ils pouvaient avoir, même si eux avaient le, leurs propres conseils comptables et avocats. Pour faire face à la situation, mais bon, les accompagner par ce biais-là. Euh, bien sûr, on a suspendu les, les redevances sur le, sur le premier confinement parce que pendant un mois et demi. Euh euh, on a eu vraiment zéro activité euh, et on a eu quand même, euh, comme on n'avait pas vu venir la chose, euh, il y a eu euh, de, de la perte, euh, d'une part la perte d'exploitation, mais la perte de stock qu'il a fallu jeter, on est sur du produit frais, donc il y a eu beaucoup de, de casse à, à ce niveau-là. Donc euh, voilà, on les a accompagnés euh, là-dessus pour passer ce cap et à partir de, euh, de début avril, mi-avril, puisqu'on avait eu l'autorisation de reprendre le click and collect, on, on a recommencer à mettre en, en ligne le, le, le site et à communiquer un peu euh, sur le fait de pouvoir commander en ligne euh, ou, ou venir faire du retrait en magasin. C'était une toute petite activité parce que on, tout le monde et la, notre clientèle découvraient également cette euh, ou redécouvraient cette possibilité. Donc c'est par ce biais-là que on a, euh, on a essayé d'accompagner nos franchisés, veiller à ce qu'ils fassent bien toutes les demandes nécessaires auprès des services de l'État. Et sur le deuxième confinement, là on a sur un mois de fermeture. On a limité la case dans la mesure où on a beaucoup plus communiqué sur les ventes via le site internet qui a plutôt bien fonctionné. Alors, ça ne compense pas un mois d'ouverture complet, mais malgré tout, on a réussi à faire des chiffres d'affaires intéressants. Et Une des leçons qu'on peut tirer de ça, c'est que malgré le fait que l'activité fonctionnent correctement en magasin dès qu'ils ont réouvert. Le site euh, fonctionne de mieux en mieux, c'est-à-dire que la clientèle a pris l'habitude de commander sur Internet. Bon, Ça, tous les domaines d'activité le prouvent et on touche, je pense aussi, et on le voit, on, on touche aussi une nouvelle clientèle et donc ce n'est pas au détriment de, de l'activité des magasins. Ça, c'est le point positif. Vous avez été amené à faire évoluer votre savoir-faire vers plus de digital oui, absolument. Alors, c'est des choses que l'on faisait déjà depuis quelques temps, puisqu'on avait revu notre site Internet euh, il y a deux ans et demi, qui fonctionnait plutôt bien, puisqu'on était en progression. Euh, mais là, cette année 2020, il y a des périodes où on a fait des progressions assez phénoménales. Euh, en effet, on l'a vu. Donc oui, forcément, même si on avait déjà investi le digital avec un, un site, avec une agence qui gérait euh, toute notre communication, euh, notamment sur Google, ça nous amène à pousser un peu plus ce genre d'activité, parce que, c'est incontournable. On savait que ça allait devenir incontournable, que c'était un passage obligé et ça se concrétise. Cette pandémie nous amène à aller un peu plus loin dans ce domaine. Oui. Est-ce que vous avez eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise Humblement, je, je, je dirais, je pense que oui, il faudrait leur demander à eux comment on a pu gérer cette crise-là. Euh, je pense qu'on a beaucoup euh, travaillé en concertation sur ce qu'il y avait lieu de faire euh, dès le premier confinement, parce que c'est un peu la marque de fabrique de l'enseigne, c'est de beaucoup travailler et d'échanger avec les, les franchisés, soit tous les franchisés, soit des groupes de travail. On a toujours euh, fonctionné euh, comme ça, donc euh, je pense que ça a été bien perçu. Le fait qu'on ait supprimé euh, la redevance sur les deux mois de fermeture lors du premier confinement ça a confirmé euh, bah, le, le mode de fonctionnement que l'on entretient euh, avec nos franchisés puisqu'il y en a qui ont fait euh, pratiquement zéro chiffre d'affaires pendant cette période là donc je pense qu'ils ont été satisfaits peut-être qu'on aurait pu faire mieux mais je vous avoue que euh, nous aussi on a été un peu pris de court euh, sur le sujet et on a essayé de rebondir euh, ensemble en équipe et voilà. Je pense que ce passage est, est, est bien passé. Et alors, le deuxième confinement, il était, il, je dirais pas que c'était plus simple à gérer. C'était tout aussi compliqué. Mais bon, on avait déjà eu une première expérience. Et le fait de mettre en œuvre le site, de mettre en œuvre une communication spécifique, de mettre en œuvre toute une PLV pour communiquer sur le fait que les magasins restaient à disposition dans le cadre du retrait ou de la livraison, ça a aidé à, à passer le cap du mois de novembre. Et par rapport à toutes ces innovations, quel retour vous avez eu de la part de vos clients Est-ce que généralement la vie de vos clients est une notion importante pour vous Absolument, elle est, elle est primordiale. On analyse la satisfaction des clients par le biais des avis clients, bien sûr, puisqu'on travaille avec un tiers partenaire qui nous permet de, de recenser les avis clients, que ce soit sur les ventes via Internet ou sur les ventes en magasin. Donc, on a plutôt euh, une cote, on va dire, assez correcte sur l'ensemble des magasins. On a eu beaucoup de commentaires de soutien nous disant, euh, en gros, merci d'être là et de vous battre et continuer. Voilà, donc ce genre de messages, on les a eus. On a continué aussi à travailler sur la satisfaction de la clientèle on le fait quand on est magasin ouvert bien sûr mais on le fait aussi dans le cadre de la livraison le service client c'est le service client que ce soit magasin ouvert ou magasin fermé donc ça je pense que la majorité de la clientèle a plutôt apprécié la chose et puis quand je vous disais tout à l'heure que on a aussi beaucoup touché une nouvelle clientèle qui avait peut-être moins l'habitude de commander des fleurs via internet à travers les commentaires parfois surpris que ça se passe aussi bien de façon aussi fluide avec un site qui proposait une offre et une livraison qui correspondait à l'offre de donc euh, voilà, le, ça paraît naturel, enfin nous ça nous paraît naturel, mais euh, voilà, tout ça nous fait espérer un avenir euh, pérenne, on va dire, même si euh, ça ne va pas être non plus un, un long fleuve tranquille. Justement, quelles sont vos perspectives, les perspectives de carrément fleurs pour l'année 2021 on a différents dossiers en cours, hein. de toute façon qu'on a continué au niveau plus technique, notamment au niveau du site, qu'on est en train de travailler pour une modernisation visuelle, on est en train de remaqueter tout le site et, et d'améliorer un peu toute l'expérience client sur notre site. Donc ça c'est une chose qui était en cours et qu'on continue de fait. On a euh, bien sûr le développement euh, du réseau, puisqu'on cherche toujours à se développer sur différentes régions en France. Forcément, 2020, il y a eu un coup d'arrêt un peu sur la partie développement, parce qu'on on avait plusieurs candidats en compte Contact. certains ont mis en stand-by le sujet parce que, vu la situation économique, se posaient des questions, ce qui est tout à fait compréhensible. On a d'autres personnes qui, tout en étant attentifs à l'évolution de la situation, continuaient malgré tout à réfléchir, à chercher euh, en se disant, ça va être aussi peut-être une opportunité pour rebondir parce qu'on a beaucoup dans nos candidats des personnes issues du middle de management dans, dans différents domaines d'activité, qui viennent se renseigner euh, ou qui viennent vers nous parce qu'ils ils souhaitent, à un certain âge, donner un peu plus de sens à euh, leur deuxième partie de carrière euh, professionnelle. Et ça, on l'a vu depuis justement cette pandémie et ce confinement où beaucoup de monde se questionne sur l'activité professionnelle et euh, donc ce genre de personnes sont toujours euh, présentes et sont toujours euh, intéressées. Après, ça prendra peut-être un peu plus de temps que par le passé parce qu'il faut déjà d'une part attendre un peu que la situation économique se stabilise parce que euh, on est pour les magasins existants ou pour les futurs, ce qui est important c'est la visibilité quand on est chef d'entreprise, et là c'est vrai que on se questionne toujours est-ce qu'il va y avoir confinement ou pas confinement, donc en termes de visibilité ça peut poser problème. Bon, mais malgré tout, il y a des personnes qui réfléchissent à la chose en se disant quand ça va se stabiliser, je veux être prêt, et donc malgré tout, parce que ce type de période, ça peut être source aussi d'opportunités. Et il y a des personnes qui l'ont bien compris. Donc le développement, toujours, oui, on continue à étudier, à rencontrer ou à échanger avec des prospects et des candidats, et même à chercher des locaux dans certaines régions. Daniel Boussira, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de la franchise Carrément Fleur et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Je vous remercie.